Mesdames, Messieurs les membres du oui. Haut-État-Major de la Police nationale. Mesdames, Messieurs les membres du Haut-État-Major des Forces armées d'Haïti. Officiers, sous-officiers, soldats. Policiers, policières, en bourrant titre et qualité. Mesdames, Messieurs, les cadres et fonctionnaires de l'administration publique, Mesdames, Messieurs, les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs, les membres de la commission municipale de l'Arcaillère, Archélois, Archéloises, Chers compatriotes, il y a 219 ans, sur cette terre que nous avons reçu en héritage, la liberté était intimement liée à l'idée tenace de créer une nation. Au-delà des conflits d'intérêts partisans, il fallait un symbole politique fort, d'une grande valeur morale et juridique rassembler des individus et pour la souder pour un destin commun et unique. La construction de la nation haïtienne était devenue irréversible avec la, avec la création de notre ville. Il y a 219 ans, dans cette ville de l'Arcaël, ce haut lieu d'histoire c'était ravivé la conscience de nos aïeux, des femmes et des hommes avaient compris qu'il fallait de la cohésion, de l'unité autour d'un emblème national pour espérer conclure l'une des luttes les plus justes que l'humanité ait connue, celle contre l'esclavage. En ce 18 mai 2022, nous sommes venus nous recueillir remémorer la grandeur d'âme, l'esprit collectif, le sens du sacrifice de ces femmes et de ces hommes qui nous ont légué cette terre de liberté. Ce 18 mai 2022, alors que nous commémorons la création de notre drapeau, nous pensons à la générosité de Catherine Flon qui, par-delà le temps, nous convie à nous réapproprier la ferveur et les aspirations qui ont conduit à la victoire de 1804. En 2 ans, 19 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et nous avons compris que Vertière n'était pas la dernière bataille qu'il fallait gagner. À l'ombre du bicolore, aujourd'hui encore, nous entendons les voix des pères fondateurs et des pères fondatrices nous exhorter et nous dire que le temps a sonné pour la nouvelle Haïti. Mes chers compatriotes, notre drapeau, fruit d'un consensus national, doit nous inspirer en cette année 2022 afin de retrouver cet esprit unitaire indispensable pour la survie de la nation. Nous ne devons pas bannir autour de nous les divisions qui nous rongent et minent la stabilité de notre pays. Il est impératif de renforcer le cadre de dialogue permanent, institutionnel, inclusif entre nous Haïtiens en vue de partager les idéaux du vivre ensemble. Bien commun de l'amour pour cette terre qui nous est si chère et que nous avons le devoir de reconstruire ensemble. Da, de la posa, c'est symbole unité. Il doit aider nous aider soudés une à l'autre pour penser ensemble et réussir ensemble. Avenir Timoun Nouillot, développement pays noir, dépend de tête ensemble. Nous ne pouvons continuer à division, à Chirépite, qui ne va pas mener nous aucun côté. En son l'Empire rassemblement, c'est dans l'esprit ça, nous faites nous comprendre toute importance, slogan nous choisit pour la célébration de la croix à Nessa. La Catherine Front écoute de la note, en recoute le pays société nous Société noire société nous trop bien grand en reconduire pays en reconduire pour ti moun yo ou jeunesse là on nous bâtir une autre société sans force côté yon pays côté youn respecte l'autre côté nous rebâtir une autre société sans force côté un pays côté youn respecte l'autre côté nous tous, doit comprendre le plus grand bien nous gagne, c'est Haïti. Devoir nous, protéger En refaisant l'Ordre 1803 accueillons l'Ordre 1804. Nous avons les écoles pour nous mener une grosse bataille pour l'éducation, pour la science, pour le progrès et le développement. Il y a presque 250 ans, le 2 décembre, 1772, laissait 4000 francs sur ce territoire qui deviendra par la suite notre pays. Elle était loin d'avoir le statut de citoyenne, mais le désir de vivre libre a été pour elle le plus incroyable et le plus efficace des catalyseurs. Nous avons besoin de revenir sur les conditions qui ont conduit à la création de notre picolore, de donner un nouveau sens aux rêves de 4 000 et de tous ceux qui nous permettre aujourd'hui, même au milieu de la tempête, de lever la tête pour regarder flotter notre drapeau. Madame la ministre de la Culture, nous reviendrons ici, le gouvernement, célébrer le 2 décembre. Les 250 ans de café. Chers concitoyens, chers concitoyens, nous entendons encore l'écho des voix de ces apôtres de l'union fraternelle. Nous convier à un autre congrès, celui de la réhabilitation de ce pays à travers le comité national, le congrès des gouverneurs de la rosée, le congrès de la belle amour humaine. Voilà ceux à quoi nous invitent ceux qui ont donné au pays leur savoir militaire, leur énergie, leur courage, leur cieux, leur sang, leur, je, leur jeunesse. Nous félicitons les leaders et les parents vivant dans la diaspora qui ont insufflé aux jeunes le culte de la célébration du drapeau. Dans ce concert de voix patriotique, Jacques Oumain, Jean-Jacques Dessaline et Jacques Stéphane alexis les trois Jacques, nous parlent. Ils nous montrent le chemin de la rédemption nationale. Nous entendons également les voix de Marie-Jeanne Lamatinière, de Marie-Claire heureuse, Félicité Bonheur des Salines, de Cécile Fatima, de Victoria Montou, Victoria, Toya, de Samine Beller, de Catherine Front, de Marie-Sainte Dédé Basile, dit Défilé, et de milliers de femmes, vaillantes et inébranlables. Certaines ont été des Amazones, d'autres se sont assurées de l'entretien des troupes la gestion de la logistique. D'autres enfin ont été grandes conseillères, étant habitées par la sagesse divine. Mais, elles ont toutes contribué dans cette guerre contre le monstre de l'asservissement, de l'abêtissement et de ce crime contre l'humanité de tous les temps, à savoir l'esclavage. Nous entendons aussi les cris répétés de notre centenaire Odette fond fonds, brun, dont les compatriotiques transpercent nos cœurs, tout en nous invitant à remémorer les sacrifices de nos ancêtres qui se sont battus pour nous léguer cette patrie, cette terre éternelle, Haïti chérie. Nous entendons les voix de cette jeunesse, combattante et héroïque, pleine de fou et nourrie des plus beaux projets de, de se lancer dans tous les combats. Cette jeunesse, porte bon étendard, étendard de notre drapeau, était toujours la sentinelle de la nation. En 1791, Jean-Jacques Dessalines était dans la trentaine. D'autres étaient au tout début de leur vingtaine. Ils en étaient pareils, ils en étaient pareils pour la majorité de ces glorieux révolutionnaires. C'était cette jeunesse héroïque et opéré, qui avait affronté résolument la mitraille des ennemis. Je dis à pays a dû camper pour côté jeunesse là. va allons quitter jeunesse là avec du l'espoir. Parce que le pays, côté la, la jeunesse, là, par ouais, demain, est le demain, c'est un pays qui va lui avenir. C'est pour ça que le gouvernement a travaillé sans consou pour créer des conditions de sécurité. Pour ces monde le peuple a choisi dans bon genre d'élection qui vient remplacer. C'est pour ça que seulement le pays a capable de renforcer la stabilité et créer plus d'opportunités pour investissements faits, pour le job créés et pour la vie chez Bessie. Mes chers compatriotes, le 18 mai, c'est aussi la fête de l'université. En tant que réservoir de matière grise, appelée à alimenter la réflexion, elle pourra pouvoir jouer son rôle de catalyseur de développement et de dépositaire des idéaux et des valeurs citoyennes pour la refondation de la patrie commune. Aujourd'hui, l'université est vivement représentée dans une initiative citoyenne de dialogue aux côtés du secteur privé et du monde religieux. Il est évident que notre système universitaire ne répond pas encore aux exigences de recherche. C'est pourquoi le gouvernement que je dirige encourage sans réserve les réformes nécessaires pour qu'elles se transforment et s'adaptent mieux aux enjeux de l'heure. Elle se doit d'être actrice de promotion d'une citoyenneté active et engagée de la modernisation de la société. Une université dans son ensemble, tout comme le pays, doit se relever. En célébrant la fête de l'université, nous reconnaissons également les défis. Auquel elle est confrontée, ainsi que ses besoins qui sont énormes. L'avenir d'Haïti dépend de la qualité de son système éducatif. Il faut donc le renforcer, le reconstruire physiquement et lui donner les moyens de remplir véritablement sa mission qui est, entre autres, alimenter le, RAC, le laboratoire de réflexion au sein de la société. Il nous faut une université forte, génératrice de nouvelles connaissances, capable d'offrir un enseignement de qualité et de produire le savoir nécessaire pour une Haïti régénérée. Mes chers compatriotes, nos intentions resteront des vœux pieux si toutes les filles et tous les fils du pays ne votent pas pour la paix et la stabilité. Les scènes d'horreur, les meurtres, les actes de kidnapping, autant qu'ils en les familles, sont des tâches sont sur le drapeau haïtien. Est-ce pourquoi les forces vives de notre pays doivent supporter les actions de la police nationale et des forces armées d'Haïti dans le combat sans merci qu'elles mènent contre ces actions terroristes de toutes celles et de tous ceux qui voudraient arrêter la vie dans plusieurs zones du pays et en particulier de la région métropolitaine. Plus que jamais, le gouvernement interpellé dans son âme et sa conscience est à pied pour que cela cesse pour que la vie et la paix reviennent dans nos familles. La peur doit changer le camp. de camp. L'autorité de l'État, le droit, la justice la volonté populaire triomphe. L'avenir se nourrit du passé. Si en 1803, ici à Larcaïde, nos ancêtres avaient conscience de la nécessité de sceller l'unité en des individus partageant le même territoire et aspirant à la liberté, aujourd'hui, nous devons nous donner les moyens et avoir le courage de sacrifice. Les individualités doivent se mettre au profit du collectif. C'est de cet esprit qui m'anime depuis le premier jour de ma prise de fonction et qui continue de m'habiter et de me vider chaque fois que je prends l'initiative d'aller vers les autres compatriotes qui, au fond, sont des haïtiennes et des haïtiennes capables de transcender. Tout en continuant à avancer dans la dynamique de la reconstruction de nos institutions et de la remise du pouvoir à des élus du peuple, je veux, avec l'ensemble des membres de mon gouvernement et avec tous les acteurs politiques et de la société civile qui partagent ces mêmes visions, Je veux continuer à tendre la main et, con et contribuer à la réconciliation et à l'unité du peuple haïtien. Nous avons tous nos parts d'ombre et de lumière, mais elles ne peuvent pas nous empêcher de nous parler, de prendre place autour de la table du dialogue. Haïti est le produit d'un rêve collectif, d'un grand dépassement de soi, de l'union des contradictions a priori irréconciliables. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour qui génère toute forme d'inquiétude à cause des problèmes économiques, des problèmes environnementaux et des problèmes sécuritaires. Nous avons besoin de travailler de discuter, de nous entendre, de nous fixer des objectifs et de faire de notre mieux pour les atteindre ensemble. C'est pour, pour cela que j'encourage l'initiative des représentants du monde religieux, de l'université et du secteur privé à poursuivre leur démarche de consultation et de concertation avec tous les segments de la société. Et je convie fortement ceux qui n'ont pas encore participé à ces échanges à le faire, car ceci est une voie qui vaut la peine d'explorer et qui peut nous permettre de déboucher sur une entente sur quelques questions essentielles susceptibles de mener vers une issue durable et acceptable pour nous tous. Peuple haïtien, nous pas faire. Bandit, pas qu'à de gagner la bataille. Peuple bataille voyant, bataille, pas contre ne de bataille. Peuple uni, toujours remporter la victoire. Nous avons un seul drapeau, c'est le drapeau bleu et rouge. Nous gagnons un seul pays, c'est Haïti chéri. Vive Pebbaïti, vive l'Union en bas d'un seul drapeau. Car ils et goût drapeau, un nouveau goût de pays. Vive Haïti.